Salutations, ici David, donc je vais démarrer une nouvelle série de vidéos que j'ai nommé les Quick Tips. Donc les Quick Tips, ce sont des, des conseils de moins de 2 minutes, des vidéos de 2 minutes pour développer votre entreprise et votre vie. Donc, dans ces conseils, vous verrez des astuces, des conseils, des outils, des options, des liens pour vous aider à améliorer le développement de votre entreprise ou alors votre productivité, votre développement personnel, votre motivation, etc. et en deux minutes pour chaque vidéo. Donc, le premier conseil que je voudrais vous donner, c'est de toujours tout noter, ce que vous apprenez, de toujours, toujours le noter. Et pas seulement, parce qu'une euh, fois que vous avez noté quelque chose, eh bien, vous allez peut-être oublier que vous l'aurez noté, ou alors oublier où vous l'aurez noté. Donc, de noter et d'organiser. Alors, pour ça, j'utilise un outil qui s'appelle Evernote. Alors, Evernote, c'est un outil que vous pouvez avoir sur votre téléphone, sur votre, sur votre ordinateur, sur n'importe quel euh, appareil et qui vous permet d'organiser méthodiquement euh, vos connaissances et euh de pouvoir les retrouver à chaque fois que vous en avez besoin. Donc ça c'est super important parce que non seulement vous notez, donc vous n'oubliez pas ce que vous apprenez, et deuxièmement quand vous en avez besoin, vous savez où le retrouver. Donc vous n'avez pas besoin de chercher dans des feuilles de papier ou dans un carnet, ou alors de chercher dans des fichiers sur votre ordinateur. Voilà, là c'est bien rangé, vous pouvez le rechercher, le rechercher grâce à un formulaire de recherche. Donc à chaque fois que vous, vous apprenez quelque chose, notez-le. Donc, ça, ça sera le cas, par exemple, pour ces vidéos que vous allez voir. Ce, ce sont des vidéos que vous pourrez directement appliquer euh, dans votre activité. Euh, soit vous pouvez l'appliquer directement, soit vous pouvez le noter quelque part pour l'appliquer plus tard. Mais dans tous les cas, si vous le regardez en, en tant que « voyeur », entre guillemets, eh bien, ça ne vous, servi vous servira pas à grand-chose puisque l'information est périssable. On oublie pratiquement 90% de ce qu'on regarde, euh, même si on n'oublie pas, si ça reste toujours dans un coin de notre cerveau, on oublie qu'on l'a en mémoire. Donc bref, de toujours tout noter. Voici le premier conseil pour ce coup de type. A très vite pour un nouveau collectif.